L'alimentation des Incas vers 1500 Comme l'agriculture est la principale activité économique des Incas, ils s'alimentent de ce qu'ils cultivent, dont les pommes de terre, les tomates, les haricots, le maïs, les piments et les cacahuètes. Les Incas mangent rarement la viande du lama ou de l'alpaga. Pour se nourrir, ils élèvent plutôt des cochons d'Inde et des canards.